Alors aujourd'hui, euh, on est en train de défiler pour le 1er mai, euh, tout simplement euh, parce que c'est la journée internationale du droit des travailleurs. Et en Guadeloupe, c'est particulièrement important, en raison euh, en particulier euh, du problème du CHU. C'est pour ça qu'on parle du CHU euh, parce qu'il a brûlé. Euh, mais aussi bien évidemment euh, le problème de l'eau qui va être un service public et qui aujourd'hui euh, ne l'est pas, ce fait qu'une grande partie de la population n'a pas d'eau. Et puis pour les problématiques euh, le en fonction fègue. publique, eh bien, euh, à la FSU, euh, les psychologues de l'éducation nationale qui sont menacés Comme sont notre euh, point parce qu'on sait très bien que si les psychologues de l'éducation nationale disparaissent, eh bien ce seront euh, l'ensemble du statut des fonctionnaires qui risquent d'être remis en cause. Donc c'est une journée particulièrement importante et elle apparaît très réussie au vu de la population